Ce petit réunira tous les hommes autour de lui. Robert, ton fils te succédera. Nous le jurons. C'est un bâtard. Rome n'acceptera jamais qu'il devienne duc. Je cherche Guillaume. Pour devenir chef, il te faudra aussi te servir de ta tête. Ils sont là. Ce n'est plus un enfant. Et son statut de bâtard fait de lui un imposteur et non un prince. Le bâtard se croit au-dessus de la mêlée. Je le tue. Je te nomme duc à sa place et nous aurons simplement gagné notre journée. Relance.